Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Roblox et aujourd'hui les amis c'est pas pour un RP j'ai envie de changer un peu là je pars dans du gaming ou là je, je peux pas avancer mais c'est pas juste mais je veux aller là-bas aujourd'hui on se retrouve pour notre première story et du coup je suis sur le jeu babysitter story ok les amis on va rejoindre l'endroit où il y a le plus de monde pareil que c'est mieux là-bas il y en a 7 alors on y va ok let's go On peut partir. Mais je veux pas partir moi. Je veux sortir ouais, Je après. Ok, donc là, en fait, je pense qu'on va être des bébés et genre il oh, y aura une babysitter. Ou alors, c'est l'inverse. On est des babysitters et il y a un bébé fou. <rire> Parce que là, il y a un bébé pas content. On va voir. Déjà, on a une batte. Est-ce que c'est pour se battre contre le bébé ou se battre contre la babysitter On verra ça. <rire> Story. Ok, let's go. Ah, donc non, on va être un bébé. Donc, qui nous demande soit être un bébé garçon, bébé fille, ou alors un parent. Mais on va pas dépenser des Robux. C'est très cher d'ailleurs. On va prendre ça. Donc, je suis une bébé fille. Déjà, j'ai des points de vie, ça, ça me rassure moins. Bonjour les enfants, je m'appelle Riley et je suis votre nouvelle babysitter. D'accord, bah bonjour Riley. Vos parents sont. Parti en vacances for a, a few days je sais pas ce que ça veut dire ça pour mm. euh euh les gars euh explorer la maison les gars euh... bah je pense que dit ça je sais pas il y a des euh, sucettes cachées dans toute la maison on trouve les sucettes cachées dans toute la maison alors euh Là, là, il y en a été pris... Là, ici, là. Et là-bas, il y en a plein. C'est moi qui prends les sucettes. Parce que c'est moi la meilleure. Cache-cache des sucettes. Boum Il y en avait une là-haut Ah, je savais pas. Bravo à tous Vous les avez tous trouvés. Bah, cool. Ça va, tu qui Tom C'est qui, toi T'es qui La maison est vraiment grande, je crois. Je sais pas. Oui! J'ai hâte de jouer. Moi, je veux aller au sous-sol. Je suis un enfant passage. Je vais au sous-sol. Je peux. Eh, hey, regardez, je glisse. Ouais! On peut bientôt jouer, mais j'ai pas le temps de dire. Que voulez-vous manger? Dis-moi, qu'est-ce qu'on mange? Hot dog. J'en mange souvent des burgers. Enfin, j'en mange souvent. Si, je, si des fois tu peux en manger des burgers Mais hot dog c'est jamais quoi Je veux des hot dogs Ok Non pas les putains Mais les gars <rire> Je vais pleurer Regardez ce sourire il va disparaître maintenant Ah bon Mange d'accord Je mangerai pas Je mange point ne jamais manger dans les stories. Pouvons-nous jouer maintenant, Riley On peut jouer, s'il te plaît. Ok. On va aller dans la... Dans la salle de jeu. D'accord, on va jouer dans la salle de jeu en sautillant. <rire> voilà. Alors, c'est quoi le jeu, Riley Le jeu c'est le Force Lava. Je veux venir avec toi. Oh Il y a un mur invisible Et en plus il n'y a plus rien. Ne touchez pas la lave et vous aurez gagné. Je je, je perds déjà. Vous êtes prêts Vous êtes prêts les gars Go C'est quoi le but Ah Oh Je suis en sécurité <rire> Imagine, je ne sautais pas dessus. Non En plus il y a vraiment de la lave Oh Là tu, tu, tu viens avec moi. Voilà. Et tu sautes pas. Hein. Reste avec moi. Ah, je suis avec une fille. Chauve <rire> et euh, avec les cheveux. <rire> D'accord. Elle a des tatouages derrière. elle. Boum. Je me mets là. S'il y a deux cubes, c'est qu'il y a une raison. Voilà. J'en étais sûre. J'y ai pas cru les gars, j'y ai pas cru Ah je suis bloqué Ah oh, les gars je suis bloqué Je vais revivre Je m'en fiche Je revis C'est pas cool, c'était génial Bah ouais bah je suis morte un peu mais Ah non je suis pas du tout morte, hein. c'était une blague <rire> J'ai fait semblant <rire> C'était pour faire plaisir à Riley. je voulais voir son comportement. <rire> euh, nous jouerons demain. Il est hors d'aller dormir maintenant. On ira jouer demain, d'accord. On rejouera à ça demain. Ok. Je suis la personne là Elle a l'air de bien connaître le jeu. Ah ouais, c'est économique. Allez dans vos tout le monde. D'accord. Je <rire> peux pas aller au lit. Bon, oh, bah, je vais dans celui du dessous. Mais je peux pas Comment on fait Allez, j'arrive pas à monter. Tu peux m'aider. et on peut monter sur rien, les gars. Genre, même là Même ça Oh, c'est dessus. Je, je, je peux monter. <rire> le bug. Bonne nuit. Ah ouais, bonne nuit, Tom. Ah, mais moi, je reste dessus au cas où. Hein. Je ne bougerai point. Je dors là-dessus. C'est pas grave. Contre le mur. <rire> Non, je vais remonter. Voilà. Sécurité. Maximum. <rire> à mon avis, tu pouvais rien faire. Montez avec moi, jeunes gens. Regardez Il s'explique comme elle a fait. Ah, en plus c'est un démon bonhomme de neige. un slow one. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Oh, tu fais peur. Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Ah! Ah! J'ai rien perdu, ça va. Bah. J'ai pas perdu de point de vie. Voilà. Sécurité. D'accord. Ah, il est pas sur moi, ça va. Si je bouge pas. Ah non. It... Ouh, j'ai peur. Ah! Il faut que je reste dessus. C'est un vrai bug. Sachant que normalement on peut monter sur rien du tout. Aïe Aïe ah, ah, ah. J'ai perdu un peu de point de vie, les gars Il est sur moi, il est sur moi Mais ah, ah. si je fais ça, comment toi faire hein Aïe <rire> J'ai plus. J'ai plus ma nourriture pour. Pourrais... Je peux pas monter là-dedans On peut rien faire, les gars. Ouh, ouh, ouh. Eh hey, les gars, je ne me monte plus là-dessus. Oh, Riley C'est quoi, quoi ce, tout ce bruit Allez, dans vos lits, les gars. Mais il y a, y, a, y a un fantôme. <rire> y a, mais Riley, on peut pas dormir. Ici, il y a un, un démon. Ici, je Allez, on va aller jouer. Il nous a attaqué. Oh, s'il vous plaît. Allez, vous endormir maintenant. On jouera demain. Bah, c'est qui ce, ce, ce, ce, ce man One. Je me suis rebloqué. Je sais pas comment je fais. A mon avis, je vais être téléporté. Ah, voilà. <rire> On n'est pas censé être ici. Bonjour les enfants, venez manger des breakfast. ça veut dire quoi ça Je suis déjà ici. D'accord. Qu'est-ce que vous mangez Qu'est-ce que vous voulez manger, les gars Ça, hein. Franchement, pour un bon petit matin, on... <rire> je resterai sur mes hot dogs, les gars. Jamais j'enlève mes hot dogs. Ok, mais arrêtez avec vos pizzas, purée les gars. Vous pensez que si j'en mange, je gagnerai des points de vie parce que là, moi, boire. Euh... <rire> ouais. Il ah. faut qu'on essaye de manger. Oh non, ça remet rien. Oh, yeah Quel est le jeu du jour? C'est ah, identique. Oh non, j'ai peur. Pour ceux qui savent pas, c'est tu dois te cacher. Et on doit pas te trouver. Go to playroom. Il n'y a rien dans la playroom. Il n'y a pas de cachette. À moins qu'il y ait un portail magique là-bas. Où oh, ils volent Ouais. À moins qu'il y ait un portail magique ici et qu'on peut se cacher. Flippant, elle s'appelle quand même. Hein. Euh, les gars. Allez, c'est moi qui compte. Allez vous cacher, donc. Ok, les gars, où on va se cacher Bonne idée, let's go. On va où Tom. On va se cacher à l'étage. Ah. Pourquoi tu peux te cacher là Il n'y a pas de cachette. Il oh y a une grosse clé. Je marche dessus. Wow, Il y a une clé Oui, ben je marche dessus depuis tout à l'heure. Ouais. C'est peut-être pour ouvrir la porte du sous-sol. What ben, Elle est gigantesque déjà. Mais... Ouvrez la porte du sous-sol. D'accord. Moi, je marche sur la rampe. Il hein, n'y a aucun respect. Allez. Et boum Ouais Ouais J'adore les choussols Tu <rire> sais, je suis caché C'est bon Ouais Let's go Trop bien caché Ou alors je me cache là Allez, Allez Je bouge pas <rire> On bouge pas <rire> Je comprends pas ce qu'il dit Il a envie, il, Tom a envie d'ouvrir cette grosse porte Qu'est-ce qu'il y a au-dessus Ah, je suis bloqué Ah Ah, d'accord, j'ai compris Je suis pas la bienvenue <rire> Oh, c'est quoi, quoi ce, C'est quoi cet endroit Tom, j'ai peur, je reste avec toi T'es le plus grand de nous tous Les gars, je crois qu'il a, y a un secret ici Qu'est-ce que c'est? Je crois, hein, je suis pas sûr qu'elle dit ça, mais. Euh... Que ce point, style. Moi, je suis au-dessus de la cage. Hein. Rien ne m'arrête trop. Je suis la reine du monde! <rire> ouais! Je vole! C'est Riley je pense que c'est Riley Oh, non Quoi Ah, d'accord. Ah <rire> J'essaie de toi bien. Oh ah Voilà. Purée, on est où Wow, il y a des morts. C'est les autres anciens enfants a eu Riley, parce qu'il fait mal... Eh, 45 Robux deux fois quand même hein Et pourquoi je suis là what euh, attends, je vais essayer de retourner au sous-sol. Oula, le petit homme. Oh non. Ah voilà. quest que Ah mais m'a battu, m'a j'ai peur. Et moi je sais pas me battre, hein les gars. J'ai pas. Je peux pas faire ça. Moi, je sais pas. <rire> Lui, essaye de les taper. On est des warriors. Charge mais, ouais, mais toi, tu vas rien faire, frérot. Voilà ah là, là, tu peux les taper. Attends, mais je sais pas me battre. Comment on fait Ah, comme ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait super mal. J'en ai dégommé un. Il ne manque plus que le deuxième. Et je vois pas les points de vie. C'est ça qui est énervant. Eh, mais aidez-moi, là je suis pas la seule Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe Ça fait très mal Ça fait super mal, les gars J'ai plus de points de vie, les gars Je vais pas survivre, j'ai tout fait tout seul Aidez-moi, s'il vous plaît Ah, on est à deux On est à deux frérots, on a le même nombre de points de vie Mais ils font super mal En plus, je même pas me battre Allez Tom, on avance. T'es notre grand frère. Et tu nous as pas aidés <rire> Moi je suis ta petite soeur. donc euh... ah, je... Il faut un item pour ça. Ah, la batte Battez-vous On se bat pas vraiment, mais c'est pas grave. Oh un hobby, je veux pas survivre. Sauf que je suis toute petite. Oula je bouge plus là -ce que la cinématique j'ai très peur de cette cinématique je ne vois rien Non bah déjà Bah les amis je revivrai pas <rire> Tout simplement Ok les gars Si la vidéo vous aura plu n'hésitez pas a commentez commenter et partager. Et sur ce, ciao ciao